Ok, salut les guerriers Bienvenue sur Finesse Fusion Aujourd'hui, nouvelle vidéo Tu m'as rien dit De quoi Je l'ai dit, j'étais comme ça Ok, salut les guerriers Bienvenue sur Finesse Fusion Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va faire que des exercices bizarres <rire> Mais vas-y, la vidéo, elle peut pas commencer comme ça en fait. Aujourd'hui, on a prévu une séance bizarre, Ouais. parce qu'on n'aime pas faire juste. Vas-y, on... aujourd'hui, on fait une séance euh, d'eau. Ah, c'est genre... du vu et revu. Nous, c'est fitness fusion, c'est force et fun. On voit qu'il y a pas mal de trucs qui se passent sur TikTok en ce moment. Beaucoup trop de choses même. Ouais. Des ah. trucs vraiment. Des exercices bizarres. Ils inventent des trucs. Ah. Donc on s'est dit, nous, on était capable de faire ça. Et encore mieux que Donc on a choisi cinq exercices pour faire une séance pec. Mmh. et des exercices que vous connaissez pas, des exercices farfelus. Certains utiles, d'autres, sa mère. On vous donnera notre avis sur chacun des exercices vous allez apprendre des nouveaux exercices pectoraux dans cette séance c'est sûr qu'ils ne les ont jamais fait cela bon, la majorité ils ne les ont jamais fait peut-être quelques power qui en ont un ou deux mais ça s'arrête là ah, il y a quand même des petites pépites dedans et euh, bon, on va tester ça on va faire une grosse séance pectoraux grosse séance je sais pas mais on va faire une séance assurance <rire> bon c'est parti frère mes pecs vont exploser je crois que moi. tout le monde y e bench 185 c'est pas que je ne veux pas le faire c'est que ça m'encule les épaules en fait m'a peur je me suis dit putain je suis devenu nul au bench comment t as fait pour faire 13 reps c'est vraiment la <rire> séance la plus bizarre de toute ma vie toute ma vie, tout ma vie. Tout ma vie. Put the place up, yeah. We know what we made up. Can't get enough of you through on my takes up, face up, not feel a little major, blink up and I ego, on my take her. Shake shaker. Yeah, she was a ball shaker, she shake m'a dit que ça s'appelait du Sven press. Ouais, mais je crois que ça s'appelle du Sven press quand tu le fais debout. Non, à le faire allongé. Ça n'existe pas debout. Bah si, mais le problème c'est que tu as aucune gravité, c'est plus bah, tes épaules que tu vas la sentir. Merde, bah. Vous vous le connaissez sûrement cet exercice, les gars, il y en aura des meilleurs juste derrière le nom donc restez bien là. Et le connaissent sous le nom du Swiss press. Donc on va le faire avec des disques ouais. et ça, c'est un exercice que Nassim Sani kiffe non, parce que c'est vraiment travailler au ressenti, pas musculaire certain. et tout. Mais en vrai, il y a beaucoup mieux à faire. Nous on va s'en servir Comme en mode très fatigue voilà. gros on a choisi des exercices bizarres, mais on va essayer quand même de faire une bonne séance avec. Donc là on va essayer de le faire en voir ce que ça donne. 20 répétitions tu vois, 3 séries, 1 minute de repos, une minute 30 maximum. Ouais on tourne à deux quoi en gros. Voilà. Je peux te donner mon avis sur l'exo direct là de jeu, parce que je vais te dire direct. Moi, ah, tu hein. peux dire c'est de la merde. C'est clairement, clairement de la merde. Hein. Mais on, va, on va voir ce que ça donne. En gros, ça c'est un exercice de merde d'un mec qui s'appelait Sven Carlsen. C'était l'homme le plus fort en 2001. Et il faisait ce genre d'exercice. En 2001, à mon avis il n'y avait pas trop de niveau niveau force. Euh, mais même en muscu tout court. Donc on va voir ce que ça donne. Pré fatigue. On le fait des 10 kilos du coup. Première série Première série, c'est parti. De toute façon ça va être léger, je pense pas qu'on risque de se blesser. Hein. On peut avoir l'impression. Que c'est un bon exercice parce que, en faisant ça, en fait, je vais contracter mes pectoraux. Tu vois, si vous serrez vos deux pommes de main, même chez vous, là devant l'ordinateur, vous serrez vos deux pommes de main, Sans vous allez pecs, sentir contracte. la contraction des pectoraux. Mais franchement, vas-y, vas-y, je vais donner mon avis après, je vais essayer d'être focus. En fait, ça va pas du tout dans le sens des fibres, c'est ça le problème. <rire> J'ai l'air ridicule gros. Je vais pas que te dire le Ne pas ça hein. chez vous. Attends. Faut... Fais pas genre c'est dur. Hein. Non, faut vraiment essayer de focus, tu vois. On va essayer de bien le faire. 20 répétitions, bien sentir les pecs. Je sens quand même la contraction, tu vois. Ça paraît léger quand même mais c'est de la pré Y a pas besoin de mettre lourd. Je que ça te paraît léger. C'est vraiment. Ça je pense ça peut être utile si t'as du mal à ressentir tes pecs. Et encore, moi je pense que c'est pas utile. Ah non, il y a beaucoup mieux à faire en fait, c'est ça le truc. Comment tu fais Mais là je les sens congestionner. Après moi j'ai point faire pec. Mais là je laisse sens. Et lui il peut faire du curl, il va sentir les pecs. Bon je vais les prendre comme ça c'est mieux. Alors là les gars on est à Fitness Park à c'est là où je m'entraîne. Les gens ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils montrent en vidéo ce gars là Tu vois ils voulaient venir à mon fitness park, je lui dis non va au ils vont tous se dire qu'on fait de la merde sur YouTube. Mais les gars derrière c'est encore pire. Baisse la tête! Ben, baisse ta que... j'aime trop moi! Je bench comme ça alors que je devrais pas, mais j'aime Tu fais un exercice bizarre alors si en plus t'es comme ça? Je regarde, mais je sens que. Bon, on en enchaîne, on avait dit minutes de repos. Ouais. En fait, je me suis dit peut-être si je regarde mes pecs, ils vont mieux se contracter, mais non. Bon, la séance, on l'a fait. On donne notre avis à la fin. Et essayez là quand même, dites nous ce que vous en pensez. On vous donnera tous les exercices, temps de repos et tout. Le problème, c'est que ne vous fiez pas à sa congestion et son ressenti, puisque n'importe quel exo il fait sans les pecs. Je suis sûr que là, ils sont bon gonflés, gros. Voilà, tu vois. À la dernière fois, il faisait du lag extension, il m'a dit putain, je <rire> sens trop bien les pecs. <rire> C'est mieux comme ça, non Tu devrais te en tenir trois comme ça Tu veux qu'on essaye Non. Frère, mes pecs qui vont exploser. Tu vois quand ça, il, il dit contracte, Contract ouais, ouais. Ben, j'ai la même sensation gros. Ah moi j'ai rien, aucun ressenti, oh. franchement rien, zéro. Oh. Oh, ça brûle, j'ai l'impression de faire l'exercice de S1, comme ça. Quand tu vas voir la vidéo, tu vas te dire, mon Dieu, quel exercice de merde Ah ouais, merde. Non, ça un qui sert à rien. C'est pas avec ça que je vais prendre du muscle, les gars. Ça, c'est clair. Mais avec ça, je ressens mes pectoraux. Après, si tu veux les ressentir, ben, à vide, tu les serres, tu vas les sentir. Ah, hein. voilà. C'est pas parce que tu ressens un muscle forcément, il va, il va mieux travailler. Enfin, tu vas prendre de ce muscle. Moi, je sens le jugement autour de nous. <rire> ah ouais, bah oui. <rire> on devrait mettre une pancarte, on est en expérience là. Expérience sociale, ça sert à rien <rire> de nous regarder. Je te jure, ils vont nous faire entrer. Ça, ça me fait mal, limite ici à l'insertion ah ouais. des pecs. Ouais. C'est archi désagréable. Bon, vivement qu'on passe sur le deuxième exercice. Oh, le deuxième, ça va être sympa. Deuxième, je pense que c'est. Je vais vrai. le faire avec euh, du sérieux, tu vois. En vrai, ça peut être un bon exercice d'échauffement, tu vois. C'est tout pour amener du sang dans les pecs. <rire> c est c est quoi C'est quoi <rire> <rire> non, Tu fais ça <rire> oh, J'ai une image dans tes gonds. Pose les disques, pose. <rire> <rire> je me suis dit faut que je lui sorte ah aujourd'hui. Tu peux pas leur partager ça. Non, on lui nous, tu les mets de côté, c'est pas bien. Hein. Zouini, Zouini. Trois séries hein, c'est moi. Bon. Bah oui. En vrai si je les prends encore plus bas pour augmenter l'amplitude. Je regarde où est-ce que je vise. Je fais attention à mon aim. Franchement, c'est vraiment éclaté au sol, hein, ouais, là, là, vraiment, j'ai jamais vu ce À à ne pas reproduire chez vous, les gars. On va passer à quelque chose de plus intéressant. Le prochain, faut aller au bench. Ah, tu vois, là, tu, tu parles mon langage. Là, là, là, là, là je que là. Là, tu parles ma ah, langue. Bon, là, les gars, on passe au développé couché. Larsen, Un cousin à moi. Sûrement. Je sais plus trop qui c'était. Mais euh, on va faire du euh, 3 fois 8 répétitions avec le 3 minutes de repos. Et ça c'est un exercice que les power font beaucoup pour justement être meilleur sur leur bench. Ouais ouais je sais je connais. Moi je connais. Ah, it's clear. It's clear. Quand on fait du bench, vous le savez, il y a une technique à prendre en compte, ça va être le leg drive, c'est vous allez pousser avec vos jambes vers l'arrière, transmettre la force des jambes dans le haut du corps. Là vous allez bench avec les jambes droites qui ne touchent pas le sol. Je te remontre. Il, va, il va vous montrer que lui et sa bite là, vas-y. Voilà, vous allez bench comme ça. Il ah. met les pieds droits. Ouais le mieux c'est de mettre les voilà, pieds droits parce que ça. là je peux m'aider quand même en voilà. poussant. Mais les jambes comme ça et là c'est impossible de t'aider. Et une fois que tu réutilises le leg drive, es censé pouvoir prendre plus lourd. Bon là on va juste chauffer hein, les gars. Parce que l'exercice d'avant si il servait à rien, clairement. Ah on est bien installé, oh ouais. voilà. là. Oula, faire attention à l'équilibre. Donc lui c'est un super exercice les gars, on le conseille. Moi d'ailleurs il est dans mon TWM, ouais, je non. sais plus dans quel mois je l'ai mis, je crois au mois de juin on fait du développer Larsen les gars pour tous du les abonnés du TWM. Ah ouais non c'est sans les pieds. Ouais, Et au lui au calme il allait faire son petit leg drive à 60 kg, c'est toujours la même charge. Après on passe à la vraie charge, on arrête de jouer à la dinette ou... Ouais. Moi je passe direct à la je charge. Tu mets combien Bah mes 100. Je vois que t'es chaud. C'est des choses que j'aime entendre. Disque de 20. Je fais une petite série de chauffe encore avec ça et on fait les séries de travail après. Ah, parce que ce gars-là il croit que je vais travailler à 140 kg hein. Et sans non. mes jambes en plus. Avec il le, croit le chibre. Je tout le monde il bench 185. Tant que t'as le chibre pour t'aider, normalement c'est bon. Ah d'ailleurs j'ai une technique pour me placer si jamais tu veux. Tu fais ça. Ouais. Hop. Ok. Maintenant. Et une mais... fois que t'es arqué, là ah. tu poses les pieds. Ouais tu serres tes omoplates et là t'es placé incroyablement bien. Ok, mais maintenant tu m'enlèves ses jambes, voilà. Et ensuite je m'échauffe, Et tu ça? benches avec les, les pecs. Oh, oh, oh, oh. oh. là, là il peut pas tricher les gars, il y a que les pecs taureaux qui rentrent en jeu. Depuis quand c'est ma technique qui me permet de bench okay. On sait très bien que j'ai une technique plateau bench donc... C'est quoi ça? C'est vrai que t'es comme ça, je crois. On va ah, bat... tuer quelqu'un, non? On nous, on nous balance des discours. Non, non, il était là, mais il était au bord. Première ouais, série mais... ou pas? Première série. Tu vas être surpris par la charge, je te le dis. Bah, je le sais, sans les mais gens. Sans on va le se mettre derrière pour l'équilibre. Le temps que tu te places, je vais te la tenir. La barre. Ouais, et t'es un peu beaucoup trop proche euh, à mon goût. <rire> Aide-moi là à soulever. <rire> C'est bon. Je lâche. Yes. T'en as fait que 7, tu m'as es escroqué une là Non, j'ai fait 8. J'en ai compté 7. Bah, j'ai compté 8, les gars, au pire. Je kiffe la muscu, tu vois. Là, c'est un exercice. T'es un malade, Parce que bon là, qu'on hein. a fait avant, ça m'a saoulé. Ah c'était pas un exercice. Vas-y, mets là, juste là, là, là. 10 en plus, on va voir ce que ça dit. Toujours plus. Non, mais je fais... moi, cet exo, je l'ai jamais fait. 120 kilos C'est simple, je ne l'ai jamais fait. Après, on est sur du 8 reps, donc euh, ça je peut sais. passer. Tu vas m'aider à prendre la barre. Par contre, 3 minutes de repos, hein, garçon Ouais, bah, moi, c'était de l'échauffement avant, donc ça compte pas. Moi, je peux pas m'entraîner avec toi sur les pecs. Mais si. 1, <rire> 2. Il se passe quoi là T'as mis combien Tiens, okay, là. T'as mis combien de l'autre côté Non, il y a le même poids, 50 et 50. T'es sûr Ouais. Bah Aide-moi à la prendre, parce que moi, je pas poussé ah à fond. 1, 2. Non, t'es un mytho, il n'y a pas 120. T'es un, <rire> si, un gros mytho. Ah si, cousin T'es un gros mytho. Ah Il y a un problème de disque ou pas T'es en off. Non, non, il y a un problème ou pas Ah 50 et 50. C'est quoi Je vais me placer normal et ensuite, j'enlève les jambes. Après, t'as as bien mangé ce matin Ouais, ouais. Vas-y, 1, 2, 3. Gros bon, non, la vie de ma mère qu'on s'est trompé si dans les poids. Essaye de la prendre, essaye de la chose. Prendre. Gros, je sais pas si c'est moi. Essaye de la prendre, il un problème. Après c'est 120, Non gros, là il y a un problème. Après, tu la gros. sens pas lourde ou? Pas le déquel, hein. Je la sens lourde ouf, je sais pas comment ça se fait. Je suis ok ouais, Je la suis... sens lourde ouf. comme Exactement, ça. Non, je suis peut-être meilleur que toi au bench. je hein. non, je la, je la sens lourde, je sais pas comment ça se fait gros. J'ai bench il y a trois jours, j'ai bench 150 en série. Genre Donc là, tu euh... vas me dire tu sais plus bench 120 kg. Mais je sais pas ce qui se passe gros, ce que je te dis. T'as encore à l'épaule, non Non, non, je sais pas, ça me paraît lourd. Tu étais à l'hôpital la semaine dernière Ouais, aussi, mais ça me paraît lourd d'un coup. je sais Pourquoi moi, je peux pas tout porter tout seul ah. une Ok, enlève tes mains pour voir. Enlève tes mains juste pour voir, dégage, recule, bouge. Éloigne-toi du vent maintenant. Va te faire reculer plus loin, j'ai compris le problème. Allez, dégage. Maintenant j'ai compris, 20 plus lui Je me suis dit, mais putain, je sais plus bench. Mais c'est un abruti, il y a vraiment cru. Et mon cousin, je te fais confiance, moi. Maintenant, j'ai compris, il n'y a pas de famille, c'est bon. Wow. Ah ouais, c'est léger maintenant, ça me paraît trop facile, c'est de la potentiation, Zebi. Allez, montre. Bien, ouais. Bah ouais, bien, ouais. m'as fait faire de la potentiation à 300 kilos, frère. Il m'a fait peur, je me suis dit, putain, je suis devenu nul au bench. En deux jours, la vie de ma mère, j'ai perdu. Tout tout Là, il était prêt à insulter des mères. Là, je me suis posé des questions, ouais. Attends, je te baisse la charge. Non, non, non, t'as fait 120, laisse-moi faire au moins. Tu vas faire 4 reps. Bah, c'est pas grave, j'essaye. Je fais une série, on a la deuxième série, là. La deuxième, regarde En bien. fait, si moi, j'arrive à faire 120, je sais qu'il va chauffer, il va faire plus pour vous. Il arrivera pas, je m'inquiète même pas. J'ai pas envie qu'il s'arrête à 120. Il arrivera pas, je m'inquiète zéro. Aide-moi juste à la porter. Quand t'auras fini de t'échauffer, tu me diras. 1, 2. Je mise sur 4. Il me connaît. Ça ne passera pas. Il me connaît. Bah aide-moi alors en forêt. Là tu me rends dessous. Ah bah je vais mourir. <rire> Il m'a dit je vais Bon maintenant teste au moins 140. Non, pas en arsenne, ah, si. ce serait trop dangereux. Je sais. Non mais je suis derrière, je t'aide. Vraiment, je fais pas l'enfoiré. C'est pour les abonnés. J'ai essayé. Mais des plaques de vin, allez. C'est comme ça qu'on chauffe Pimousse. Un petit 140 sans les jambes, c'est impressionnant quand même. Lui il fait ouais, trop prends le modeste, notre plaque, hein. go. Prends notre plaque de vin là-bas. En plus à chaque fois les mecs de Haras ils me disent ouais c'est quoi que tu m'emmènes Pimousse c'est quoi que tu m'emmènes Pimousse Si je te ramène, tu fais 120 kilos bench, ils vont ouais. pouvoir vouloir de toi gros. Un petit 140 sans les jambes, peut-être pas besoin de 3 minutes de repos. Si si si si si si. fou ça m'a bien tamponné là. Ah je les ai senti moi aussi. à c'est quelque chose après ça va mon ambition a été bonne sur, sur les, y... tu perds qu'une rep comparé à quand tu mets les jambes ça veut dire que ton leg drive il pue sa grand-mère Ah moi je sais que je prends tout ton leg drive il plus ah, la voilà, mère moi là. je mets de, que des pecs en fait autant moi pense. il est pas top mais toi il est vraiment dégueulasse ton leg drive ça veut ah, dire c'est pas mon fort, je suis pas un power Il faut que tu le travailles parce que ça veut dire que tu peux aller chercher 120 x 8 avec j'ai déjà fait 120 x 8 non mais je te parle de ton niveau actuel pas de, ah, ouais. de prime DJ ah, ouais. en cure là ah, d'accord comment ça en cure en cure ouais <rire> je n'ai jamais fait de cure les gars au final on a de l'aspiration pour les prochaines séances si vous aimez bien le concept les gars on le refera sur d'autres muscles j'ai ouais, hein, veux... pas eu rentré dans ta je te le dis. J'étais pas loin. J'aimerais bien avoir une descendance, donc euh, <rire> attention à tes mouvements brusques. <rire> T'aimerais bien métisser toute la France, on l'a compris. Donc là il y a 140 kilos et tu vas le faire sans les jambes. Ouais. Et tu penses qu'il vautrait tant de nati encore. <rire> oui. Fin du jeu. Hein. S'il est nati, fin du jeu les gars. C'est pas le compte, te parce te que là c'est déjà pas, vraiment là. Vas-y. 1. 2. 3. Et allez, on dirait il fait leur l'enfoiré. Ok. <rire> Il bronzent avec mon père, c'est Allez, pose les jambes c'est plus. Pose les jambes, pose les si, jambes. c'est tout. Tu peux pas poser les jambes et montrer la différence bah, j'aurais posé les jambes, je l'aurais fait voler gros. Tu vois, c'est là qu'on voit que j'ai un bon leg drive parce que 140, j'ai déjà fait 140 x 15. C'est là que tu vois que le bench c'est un exercice complet qui travaille tout le corps. Et que la technique est importante. Si vous avez une bonne technique sur le bench, normalement vous sentez vos quadriceps les gars. Et même votre dos parfois. T'as mis 100 Ouais, tu m'assures Ça va vous <rire> Plus Jamais ces gros plans. <rire> je posais mes pieds, j'allais t'en rechercher 4-5. C'est vraiment difficile. <rire> je sais pas, je suis à combien 8. Moi je termine à 100. 100 kg, c'est une charge ça lourde. Ça m'a bien hein. cramé là. Il y en a beaucoup qui dénigrent. 100 kg bench, c'est une charge lourde, les gars. Ça fait 10 ans que je m'entraîne. Yes. Ouais, c'est une charge lourde pour s'échauffer. La 100. Hein. Une bonne charge fait... de chauffe. Non, ouais, mais je parle pas avec toi. <rire> Tu parlais qu'avec des mecs C'est une bonne charge de chauffe. Franchement, si vous échauffez à 100, c'est excellent. Tu es décharger, tu dis que 100 kg Ben, c'est pas mal. Le c'est bien pour vasculariser un petit peu. On envoie du sang dans les pecs, on est content, et après on en passe au pas réchauffement. Tu que du sang dans les pecs. <rire> Alors, comme ça, au moins, c'est clair. <rire> toi, tu fais des manières d'écrire la caméra de façon. 100 kg albino, c'est du vent pour toi. T'as pas fait 140 avant. Pourquoi ça t'a cramé Ouais. T'as pas vu que la 5 ème je l'ai vraiment grind elle a mis du temps à monter. Ouais, mais 40 kg de différence, ça va voler là. Ça va te paraître tellement léger. Ah, je sais pas, avec le ramadan, c'est dur. Hein. J'annonce, je vais te chauffer un peu tu fais 20 répétitions à 100 kg je les ferai pas en l'arsen, je les ferai pas je suis sûr que tu es capable de le faire. donne tout je suis sûr que tu es capable Ah, mais j'irai pas chercher les vins ouais, parce que tu n'as pas envie tu parce fais que de ce c'est pas de se blesser mais tu vas pas te blesser à 100 kg c'est de l'eau pour toi Mon mouvement il va se dégrader pour aller chercher les vins et je 100, le ferai pas 100 kg sans jambes ça fait un réel à un million de vues non enfin, je perds quand même plus que toi sans les jambes alors que toi tu mets les jambes hein. mais albino je parle pas avec toi au niveau j'ai aucun souci là-dessus <rire> par contre la semaine dernière je t'ai vu faire des tractions en vidéo c'était pas ça ouais ah, <rire> ah, ouais d'accord mais je ne fais pas de traction moi c'était quelle vidéo c'était la vidéo on appelle YouTubeurs, elle a pas fait beaucoup de vues, c'est un super concept. N'hésitez pas à la voir. Et il y a Pimoussi Traction. Ah, moi, je ne fais pas de traction, moi. Juste commenter, euh, sympa les tractions de Pimous. Elles sont excellentes, Vraiment, les tractions. Vraiment, la technique. Super bonne ces tractions. Ah, franchement, c'est dégueulasse. Je le sais, mon corps n'y est pas fait près des tractions. Mais par contre, au bench, tu niques tout le monde. Oui. Donc, vas-y, fanfaronne, c'est ta séance. Boum. Ok, 5, 10. <rire> <Dix. rire> Allez. 15, je le connais comme si je l'avais fait, 20 faciles. Allez, encore 2. 1. Et 20. Comme ça, il est content. C'est pas moi qui suis content, c'est tes abonnés. Ils te oh, regardent c'est toi t'es que es es content. Sport, tu m'exposes comme si c'était un objet, voilà, t'as pas je, honte. Moi je suis là, je dis <rire> les mecs, regardez-le, ramenez-moi de la YouTube <rire> monnaie. C'est un objet, moi. ramène-moi de la YouTube monnaie. Sale merde, va. Bah. En vrai, toutes les vidéos, ça va être Pimous Bench. Non, mais c'est incroyable. Oh, putain, c'est con. Attends. Mais eux, ils se rendent pas compte parce que eux, dans leur tête, là, c'est vicieux. T'es pas naturel, gros. Oh, parce que oh, moi, ouais. si je te connaissais pas, je dirais que t'es pas naturel. Ils ont raison, pas naturel. Moi je sais que c'est impressionnant. C'est ça que je vais entendre. Bon, troisième exo. Troisième exercice express et ça c'est la même chose que le premier. Là on va pas le faire, Mais jusque le là filtre. on peut mettre plus de poids, en fait. Voilà. Donc forcément tu peux le compter comme un exercice. Mais ça reste honnêtement éclaté. Déjà, ouais, c'est pas éclaté. du tout naturel de pousser comme ça serré. Si demain t'es bloqué en dessous d'un truc, tu veux le pousser, tu vas pas le pousser comme ça. Tu vas bien te ouais. mettre comme ça et pousser. C'est logique. C'est juste de la logique. Et ça, il est vendu comme quoi on peut cibler avec cet exercice l'intérieur des là, pectoraux. Alors qu'on peut pas le cibler. Là, ça n'existe pas. Vos fibres, elles partent d'ici, elles vont là-bas. Tu peux pas cibler qu'une bon, Je le montre en même temps, mais. Oh là là, non le gros, c'est trop bizarre. Je suis même pas bien centré pour te dire. Parce que le banc ne peut pas. Gauche. Non, mais je vais faire un côté dans ce sens-là et un côté dans l'autre. Quoi Bah là, je suis plus Moi, je sur mon pelle gauche. Tu pourrais te décaler un peu dans le vide. Bah ouais, mais après, t'es pas stable si, si wow, tu veux mettre Ah C'est léger, c'est de la ouais, Smith. Ouais, quoi que, ouais, si ça va. Là, t'es milieu. Bon, là, c'est l'échauffement, les gars. T'as l'impression hein, que ça peut être un bon exercice. T'as failli mourir là, non mais, là, Tu vois, il y a trop de détails. <rire> Déjà, là, but Saint-Smith, je peux pas la re tout seul, ça veut dire qu'il faut ouais. être deux. Et en plus, ouais, la prise, bah, elle bouge, gros. À tout moment, tu meurs là. Ouais, mais là, en fait, si personne ne m'aide, je suis bloqué là. Donc, euh, j'attends ton aide pour la là je me dis pourquoi on fait ce genre de vidéo. Je pars sur une première série, hein. je mets 60. C'est du FF, hein, les gars. Hein. Si je voulais, je vous dise. Je vais pas mettre lourd, c'est une évidence. Il y a que sur notre chaîne, tu verras des trucs comme ça. En la fait, semaine dernière, on a fait Poldo un PR au Ruin Boucheron, à la barre. Ouais. C'était incroyable. On a fait un PR à 70 au une Boucheron. L'année dernière, je sais pas Quand si je me souviens, mais on a inventé une méthode de force, le fort fusion. Ça, ouais, c'était de la grosse merde, <rire> par contre. Oh, non, mais bon, on sait plus quoi faire en fait. Ah hein. ouais. Mais la vie de ma mère, comment tu veux être centré bah Non, tu peux pas, tu vas être dans le vide un petit peu. <rire> un petit peu beaucoup. filmer sa tête. J'ai une dans Vas-y, dérac, moi Oh c'est éclaté <rire> C'est éclaté de ouf hein. C'est un exercice qui existe. Il y a des mecs sur TikTok qui te le vendent gros. Ils allaient se faire foutre. Vas-y, orac, c'est de la merde. Faut le faire avec un step déjà. Avec un step, ouais, faut le faire avec un step. Faut avoir oh, plus de place. Ouais ah ouais là t'as pas de place gros, c'est impossible. Ouais mais je voulais mon petit confort quand même. Possible On met un peu plus Je me suis fait mal. Albino va falloir que tu m'aides. Tu vas te démerder gros. Je... Non là je vais me blesser. Ah oh, ouais, non, ça commence gros. Des racks. Bah pousse ta race. Ah ouais, faut que tu travailles aussi. Pousse. Tu veux pas faire du cœur là Démerde-toi maintenant. T'arrives à te centrer, t'es trop maigre toi aussi. <rire> tu fais des séries quoi De 12 12 Vas-y, rac Vas-y baisse Baisse, baisse, baisse Ah ouais non <rire> <rire> je suis dans le dos. Dès la deuxième, troisième répétition, je l'ai senti dans mon dos. Je te l'ai dit. J'ai voulu quand même finir la série. Ça me fait mal au dos aussi. Bah en fait, le problème, c'est que le banc, il n'est pas centré. Ça veut dire que j'ai un côté de mon dos, de mon corps. Mon dos, du coup, il est dans le vide. Et du coup, vu que tu es dans le vide, en fait, tu compenses. C'est de la merde. Là, j'ai senti ouais. ça tirer. Ça m'a tiré côté droit. On essaye avec des steps Ça, je suis chaud. C'est parce que j'avais ouais. essayé à 40 kg moi la première série. Regarde ce qu'on fait faire. Hein. Regarde-moi ça. Est-ce que c'est normal de faire des trucs pareils Même moi, ça m'a fait super mal, gros. Là, ça sera peut-être un peu mieux. C'est mieux c'est de la merde. Ouais, c'est toujours de la merde. Hein. C'est ma dernière série de Sticks de merde. <rire> Vas-y, c'est fini, je refais plus. T'as décidé Moi, j'ai décidé que je refais plus de série, ça y est. Je ne fais plus de série de cette merde. C'était ma dernière série de ces de Moi, je vais réussir là avec un bon. Ça me fait trop mal au dos. Ça fait mal quand même au dos C'est vraiment de la merde. Les gens qui recommandent ça, sachez qu'ils ne savent pas s'entraîner. C'est des gens qui ne savent pas s'entraîner. C'est des gens ils font 30 kg au bench et ils ont la haine, donc ils inventent des exercices, des variantes. pour performer. Voilà, performer sur la blessure. C'est tout ce qu'ils vont performer. Un petit coussin, là, ça serait pas de refus. Je vais mettre ma bite en dessous tu continues joignant. Elle moelleuse Non, Pousse. Elle est démerde de toi maintenant. Me dis pas que c'est bien installé. Hein. Ah, c'est mieux que tout à l'heure déjà. Oui, mais c'est de la merde quand même. Ah. Moi, ça me tirait dans le dos à mort. <rire> me laisser dans la merde. Exercice de merde. Je le ressens quand même au niveau des pecs, hein. Mais il y a tellement mieux à faire, les gars. Mais il y a tellement de contraintes surtout. Bah ouais. En fait, tu te poses des problèmes euh, alors qu'il n'y a pas de, de dire, de tu viens, vois. De contraintes. Genre à la limite, si tu veux faire du serré, tu vas sur des machines pecs assis où ils ont une prise neutre comme ça, un peu plus serrée. Et tu fais ouais. ça, tu vois. Et en plus, ça converge. Il n'y a pas, pas besoin d'emmerder tout le monde à prendre la seule smith de la salle pour, pour faire un faire truc un pareil. Je crois maintenant si je vois un mec faire ça, il bloque la smith. Alors que j'en ai besoin, je vais l'insulter sa mère. Exercice à bannir. Ah oui, clairement. Autant les autres ça allait, celui-là c'est de la merde. Exercice écarté, landmine unilatéral. Donc, ça, c'est l'exercice de Alex Villani. C'est pas pour autant que je lui faire des cadeaux, hein, je te ah le ouais, dis. Ouais, on est d'accord. Si c'est de la merde, c'est de la merde. On va essayer. On va voir ce que euh, comment Même ça si j'aime bien Alex. Il le fait beaucoup dans ses stories Insta. Il le fait avec deux landmine en plus. On va le faire en unilatéral. Là. Et... Barre à vite parce que c'est dur. Il ah, n'y a pas besoin Faut de mettre pas très croire, long, elle ouais. fait 20 kg la barre. En fait, tu sais pourquoi j'ai l'impression que c'est bien Ça converge. Bah, ouais, j'ai l'impression que ça travaille vraiment dans le sens des fibres des pectoraux, mais en vrai tu peux très bien le faire aux haltères. Ah oui. C'est bien pour varier. Mais euh, je pense qu'il y a rien de mieux que les haltères. Tu fais combien de reps au juste 10 pardon. On a fait 13. Wesh. Ouais. Ouais. Si tu vois un mec en salle faire ça, tu lui dis quoi J'ai vraiment l'impression d'être ridicule. Je pense que je lui dépose une haltère à côté, je lui dis je t'en supplie. Hein. <rire> Alex, arrête tes conneries. Ton gros physique, c'est la génétique, c'est pas les exercices. On le sait. On sait que t'as une génétique de gorille. Il faut que tu mettes ton pied là-bas au-dessus. En fait, lui c'est un essayer mec essayer, aussi, mais... tu vois, il se fait vite chier à la salle. Il fait toujours je la le même sais, chose. C'est pour ça que tous les mois il change. Il y a des nouveaux exercices. On va exercices. Ton pied sur la barre, quoi. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi avec les cheveux C'est de, le si de la grosse Tous les mois, merde. vous avez des nouveaux exercices, des nouveaux programmes. Non, moi, c'est pas des nouveaux exercices. C'est juste les méthodes qui changent. Les méthodes qui changent, ouais. Mais, mais en soi les exos, je vais pas te mentir, je m'entraîne toujours de la même façon. vous, savez, vous allez bien avec vos bites là. je te la tiens sur la barre ou en vrai, si je me mets comme ça, c'est très bizarre, <rire> je, je t'assiste Moi, j'aime pas. d'entrée de jeu, premier rep, j'ai mal à l'épaule. J'ai vraiment mal à l'épaule. Si je prends plus bas... Et tu sens beaucoup le biceps sur ce genre d'exercice, mais ça, c'est même au niveau de la. Et même, si les je suis déstabilisé de ouf. Tu ah peux ouais, pas, pas par... me tenir à quelque chose Après, ça, c'est l'unilatéral qui fait ça. Non. Non, on arrête la vidéo. Non. On remplace Non non c'est tout, on fait celui-là. non. Si non. tu veux pas le faire, on le fait pas C'est pas que je veux pas le faire, c'est que ça m'encule l'épaule en fait Comment t'as fait pour faire 13 reps non, tout, Donc, toi, Comment il a fait, fait pour, pour faire 13 reps Non mais c'est tout, c'est lui qu'on présente Donc toi c'est pas fait pour reps? Bah moi il me faisait pas mal après c'est tout, il est pas fait pour toi tu vois après c'est ça le problème avec les exercices On connaît pas, t'as pas l'habitude de travailler dessus Meilleur moyen de se blesser. Bah Celui-là-bas, choses... c'est pour ça que j'ai voulu qu'on l'arrête. Euh, Celui-là, c'est juste que je pense que mon épaule, elle L'aime pas. Vaut mieux faire des choses simples, des trucs qui marchent, puis faire des trucs bizarres comme ça. On l'essaye, on fait nos trois séries. Te, je te laisse l'essayer. 3 séries de 10, on voit ce je que ça donne. Je te laisse l'essayer, je vais remplacer, mais attendant à côté. Je cherche la blessure, lui. Ouais, ouais, il cherche la blessure. Ah non, mais je veux expérimenter. C'est la, la blessure, première et la dernière fois que je ferai je cet exercice. Sens... Je vais me faire un avis dessus, vraiment. Donc, je vais faire des pompes juste une fois qu'il a fini, comme ça, ça me fait un exercice. Pour rentabiliser la. Tu fais quoi, Joannie ça m'extermine. En vrai, pourquoi tu te mets pas carrément de l'autre côté Comment Ça allège là-bas tout au bout, moi ça allège. Ah, moi j'ai l'impression que je fais un PR. Tiens-toi ma jambe, avec l'autre bras. Et voilà, et voilà. Les les exercices, une Je peux monter un peu Vas-y, j'arrête. J'arrête ces conneries. Il y a vraiment des gens qui arrivent à le faire, moi j'y arrive pas. Alex, comment il fait Déjà, je pense que si t'as deux barres, c'est bien que ça t'équilibre ouais, ouais, déjà. L'équilibre déjà, t'as plus à t'en soucier. Le prochain spC, c'est pire, C'est la vérité. En vrai ça va. Mais ça va te rappeler un souvenir de. Maître Cal, tiens. Ah ça y est, je sais c'est quoi, c'est bon, c'est un bon exercice. Mais on va le faire à la barre. A la barre, t'es chaud Ouais, on va pas le faire aux avancées. On le fait avec des bumpers, comme ça c'est va un peu pour se glisser en dessous. Ou alors des vins, comme ça c'est surélevant, on peut se glisser en dessous facilement. Non, non, le but c'est de le faire au sol. Ouais, au sol, c'est ce que je dis. Ouais c'est vrai. développer le coucher à la barre mais au sol. Et ça c'est bien, tu sais pourquoi Pour les triceps c'est pas mal ça. Non, encore mieux. Réfléchis, pourquoi c'est bien. Vas-y, fais chauffer. Non, vas-y, fais chauffer le cerveau. Imagine-toi tu t'entraînes, t'as travaillé toute la journée tout, t'arrives à la salle, il 17h30 tu ah, t'as pas besoin de matos tu prends voilà. juste une barre des disques et c'est parti. Il y a pas besoin d'avoir un banc les gars vous vous mettez comme un clochard au sol et c'est parti. Faux. Donc là on va charger on va voir. 20 et 20, 20 enfin 20 pour voir déjà. Ça peut être un excellent exercice pour travailler la partie haute du développé couché Exactement. par exemple. Et là-dessus je sens bien les triceps Et nous en plus on va le faire en prise serrée pour encore mieux les recruter. Par, par contre bien sentir ta bite aussi. L'installation Si t'es tout seul c'est pareil c'est le même bordel. Là tu vois Moi, ça passera pas ça. Je... Non mais je peux pas là. La... Dis-tu maigre bâtard. Oui. Non mais le ouais. problème c'est que si je suis seul je peux pas en fait me mettre en place. C'est-à-dire tu obligé de m'aider. Tu si obligé de le faire quelqu'un. Ah ouais je pense peut. Vas-y je fais tu fais un hit e trust tu l'envoies en l'air. Non, non, non. Tu fais un hit e trust tu l'envoies en l'air. Ok. Et moi, il m'a savais Tu trembles. <rire> Comme une pute. Eh, <rire> parle bien. Allez. Allez, Joanie. Non, en vrai, ça va 60. Travaille en série longue. Recule tes pieds. Et voilà, il fait du bruit. Ah, je voulais faire un peu le bonhomme. Tu m'as traité de pute en début de série. Je suis une salope. Tu te sens pas viril quand tu te claques les barres Tu te Bon, Tout le monde dans la salle. Moi, hein. bah, j'ai pas besoin de <rire> ça pour me sentir homme, personnellement. Après, allez, vas-y. J'ai rien à me prouver, moi. Bon. Moi, je crois à mon hétérosexualité. Il y a fort. pas de problème. on rajoute un peu de perf. C'était vraiment trop léger. déjà. Non, c'était vraiment léger. Ouais, mais faut quand même que je teste. En vrai. Tu veux pas reculer pour voir Non, juste pour voir. Moi, je veux juste assister. Hein. T'as pas besoin de m'insister, regarde. Dans mon cas où la barre elle tombe, tu vois, moi je suis là. Vrai, est Bouge psionné. ton gros cul. <rire> <rire> PD, Ah, Tu vois, ça vole. C'est un truc à se faire mal au poignet si tu fais pas attention. Tu vois, je te dis pourquoi Comme quand tu fais ça, ça t'arrête net sur le sol, toute la charge elle va sur ton poignet si tu fais pas gaffe. Ah, enfin, attention, Zach. Bon, là on va dire c'est une série de chauffe. Oh, là que c'est une série. C'est pas mal en vrai. Hein. Ça va, c'est sympa. S'il y a pas de bande dispo. Franchement, autant faire du bench, mais si t'es un mec qui veut optimiser le bench, par exemple, tu peux faire du Larsen. Ça. Ensuite du bench, comme ça je travaille vraiment toutes les parties de ton bench, en séparé. Rajoutez quand même un écarté dans la séance, au moins vous travaillez dans tous les sens des fibres et là c'est nickel. Bah, franchement, euh, moi j'ai toujours été un mec qui prône les exercices de base. Ah ouais bah, J'ai jamais fait d'exercice à part euh, comme ça. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie en muscu. Hein. J'ai toujours fait des exercices d'homme. Vas-y aide-moi. Attention, attention, eh. c'est pas un rack là, hein, Joanny. Eh ouais, c'est ça le problème des installations d'arables. Aide-moi, <rire> c'est pas possible. <rire> Je suis sûr je vais mourir sous la part. Un, deux. Et c'est lourd sa mère J'avais oublié fin de, ouais, de séance. Ouais nique sa mère les. Gare, essaye de faire retomber un petit peu sur le sol, tu vas sentir tes ouais. poignets taper. Tu sens Ouais, ça fait vrai, super il faut mal. Ça fait super mal. Heureusement t'as des gros triceps et des gros bras, sinon. Tu peux la glisser en boc quand hein, t'as fini. Ça marche aussi. Je la oui. Bah non. je suis... Ok. Non Vas-y, fais-moi confiance. Non, vas-y, je la jette derrière. Je la jette derrière. On parie combien, combien ouais. Vas-y. Ah. Hey, t'as une sangle abdominale fine hein, t'inquiète pas, hein. t'es pas gros hein. C'est dangereux ce qu'on fait. Toutes les semaines gros j'ai l'impression qu'on cherche à Toi blesser. tu vas toi jusqu'à ce que tu me blesses, t'essayes j'ai remarqué. En fait il regarde c'est comme à limite avant la blessure, comme ça il faut que je suis blessé, hop il récupère ah, Fitness c'est bon, fini. Mes avant tout l'argent, ouais en vrai non c'est mieux comme ça. <rire> voilà regarde, plus, je suis placé sans que je fasse l'homosexuel. Bah, c'est toi t'as commencé à mettre des steps et tout. Parce que tu me faisais mal au cœur. Petit trust et c'est bon. Sachant keep trust tu peux mettre des grosses charges, normalement ça devrait aller. C'est le triceps que tu sens surtout Je sens rien. Oh, c'est vraiment la séance la plus bizarre de toute ma vie. Je sens que les épaules. Et on est censé faire une séance peck. Je suis fatigué, ça y est. Je, je crois bizarre. le pire, c'est pas la séance, c'est de le suivre lui qui me fatigue le plus. Mais moi j'ai rien fait. Attention je voulais... <rire> bah, je voulais passer, qu'est-ce que tu fais par terre Tu sais qu'il y a des bombes dans la salle. Tu passes nulle part. C'est la pire séance que j'ai <rire> faite. Ah ouais non c'est vraiment la pire séance. Genre en plus je prends aucun plaisir. Il trust et tu sais tu fais un levier avec tes bras pour la claquer dessus. <rire> voilà. Yep. Ah. C'est pas pour Fk. <rire> Allez. <rire> Vraiment des séances de merde. Je vous en supplie, ne faites pas ce que les mecs de TikTok montrent. Ah, ah les séances d'influenceurs là. Fait... Je me suis enculé les poignets. Donc les gars si vous voulez qu'on refasse ce type de séance bizarre euh, sur un autre muscle, des likes, des commentaires, vous nous le dites. Et on Il y on a des exos. Ouais jambes, tu me disais, il y en a bras, pas mal. A. Mais flemme. Franchement flemme, hein, mais ça peut se faire. Flemme, flemme, flemme. Là je suis pressé de refaire des... des jeux de loi, des duels de testo, des, des vraies vidéos. Des petits feats. <rire> voilà, c'était n'importe quoi aujourd'hui <rire> les gars. On vous a balancé ça. J'espère quand même que ça vous a plu. Et euh... Bah attention avec les produits, Pimousse Bah c'est toi, tu m'as mal fourni, ça hein. m'a donné de la merde. Hein. <rire> et les gars, bah, si vous voulez vous tenir au courant de ce qui se passe dans nos vies euh, lorsqu'il n'y a pas de vidéo c'est sur Instagram que ça se passe. Pimou cigarette, Fitness et Fitness Fusion. Et ensuite pour qu'on continue euh, YouTube, qu'est-ce qu'on, qu Ah que oui, c'est vrai, on, a, on a des, des trucs à vendre quand même. Euh, c'est le moment de vendre, c'est ça Ouais bah, on s'est donné là, on s'est donné corps, âme. Alors déjà, euh, un truc le plus important, c'est que maintenant on travaille avec Broadway. Ils ont ouais. sorti leur way. Il y a le collagène, il y a tout sur le site. Vous pouvez tout avoir, Multivitamine, créatine, etc. Bientôt le pré-workout. Bientôt le pré-workout pré avec le code Fusion. Vous avez 10%, oh. 10 de réduction et vous nous aidez. Ça fait partie de la marque, la moins chère du marché, meilleur rapport qualité-prix, meilleure qualité tout court. Et à chaque fois, n'hésitez On, on, on pas. un peu à venir parce qu'on dit. Payer les gars, mais c'est quand même grâce aux commissions qu'on touche par rapport à vos ventes ouais. qu'on arrive à faire des bonnes vidéos comme ça. Donc les gars, merci du soutien. Continuez, on en a toujours besoin. Ouais. Chaque mois, c'est irrégulier. En plus, les ventes, on sait pas ce qu'on va faire le mois prochain, mais en tout cas, premier mois, vous avez tout déchiré. Donc merci les gars. Et oubliez pas, si jamais vous voulez un gros physique aussi, on a sorti des programmes. Vous avez deux packs, le pack fusion et le pack évolution. Et ça, c'est un jeu vidéo, les gars, qu'il faut finir ouais. à 100%. Et une fois que vous avez terminé les six niveaux, vous avez atteint les Top 100%. 90. Voilà, les 100 de votre physique, vous les avez. Donc si vous êtes débutant, n'hésitez pas à commencer avec le premier. Programme, et si vous avez un peu plus d'expérience, vous pouvez commencer sur le deuxième, troisième programme. De toute façon, tout est indiqué sur le site internet, n'hésitez pas à aller voir. Bon, les gars, on, on se de vous. C'était Fitness Fusion, force et fun.